Avec le collectif Démocratie ouverte, on propose un programme qui s'appelle Territoire hautement citoyen. C'est un programme d'accompagnement. Je vous décris comment il, se, comment il fonctionne avec une petite présentation dédiée. Alors, programme Territoire hautement citoyen, l'objectif c'est d'aller vers des... Transition démocratique locale. C'est un programme qu'on propose pour accompagner trois types de personnes. D'abord les élus locaux, ensuite des porteurs de projets citoyens et puis Monsieur Tout-le-Monde, citoyens de tous les jours aussi. Là, je me concentre ici sur la description du programme pour accompagner les élus locaux. L'objectif, c'est que ces élus puissent engager ou accompagner des transitions démocratiques locales sur leur territoire. Et à travers un moyen, c'est que nous, on propose euh, une méthode, un cadre d'action qui permet euh, de, à ces élus de, de rentrer dans ce cadre et de, et de respecter cette méthode. Alors, il euh, y a trois grandes parties que je vais vous, vous montrer. D'abord, euh, l'accompagnement méthodologique qu'on propose à la rédaction d'un plan d'action pour aller vers justement des territoires plus citoyens. Ensuite, un référentiel d'outils, et de méthodes, d'expériences et d'acteurs qu'on est en train de constituer pour accompagner les élus qui veulent engager ces transitions démocratiques. Et puis, le fonctionnement par groupe de partage entre élus en transition. Donc, il y a une idée un peu de, de formation ou de coaching en groupe entre, entre personnes qui sont en train de, de, de réaliser ce même type d'action de, de transition démocratique. Au milieu de tout ça, on a une plateforme web, un site sur lequel vont être documentées les avancées des différents groupes de partage dans le, sur lequel on va pouvoir retrouver le référentiel euh, avec de, des données ouvertes, réutilisables et sur lequel on va retrouver aussi la méthodologie d'accompagnement euh, en Creative Commons, c'est-à-dire là aussi c'est une méthodologie avec une licence ouverte donc qui est réutilisable par d'autres. Alors, si on rentre d'abord sur cette méthodologie qu'on propose, euh, il y a plusieurs étapes propose de, de, de, de, dans lesquelles on propose aux élus de rentrer D'abord, une première étape de diagnostic démocratique. C'est-à-dire, euh, c'est un recensement des initiatives citoyennes qui peuvent avoir lieu sur le territoire dans le champ de tout ce qui va être la transparence, la participation, le tout ce qui est collaboratif. Donc ça va être des, des associations ou des entreprises ou euh, des groupes de citoyens qui, qui font des choses. Donc ça, on propose de référer, référencer tout ça sur le territoire pour voir un petit peu euh, comment ça fonctionne euh, aujourd'hui déjà. Et puis, c'est un référencement, un diagnostic aussi de ce que la collectivité a déjà fait, parce qu'évidemment, on ne part pas de zéro. Euh, les collectivités, il y en a beaucoup sur les 36 000 communes qu'on qu connaît ou sur les, les, la centaine de départements ou sur les, la, vingtaine, la grosse vingtaine de régions. Il y en a énormément qui sont déjà en train d'expérimenter euh, de, de nouvelles formes de, de pouvoir, de nouvelles formes de, de, de démocratie plus participative, plus ouverte, plus transparente. Donc, on ne part pas de zéro. L'idée, c'est d'abord de voir d'où on part et puis de voir aussi ce qui existe sous les radars habituels de, de la collectivité. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est d'organiser un événement fondateur qu'on appelle sommet citoyen. En tout cas, c'est un événement qui est dédié à la rédaction du plan d'action euh, et c'est euh, un événement qui ensuite est prolongé par une consultation en ligne. Donc, il y a et quelque chose qui va se passer en physique et quelque chose qui va se passer ensuite euh, en, en ligne sur, euh, sur du continu. Euh, ça, ce sommet citoyen, il est évidemment... Euh, réalisé à partir du diagnostic, c'est-à-dire que toutes les forces vives qu'on a été voir sur le territoire, on les invite lors de cet événement, on invite tout le monde, mais en particulier cela pour qu'ils présentent euh, ce qu'ils sont en train de faire et euh, leur action qui va dans le sens de l'intérêt général et dans le sens d'un autre type de gouvernance. L'objectif aussi de ce sommet citoyen, c'est de faire des ateliers avec des groupes de travail dans le, dans le sommet, en demandant et en proposant aux citoyens finalement de dessiner leur schéma de gouvernance idéal du territoire, c'est-à-dire d'autres manières de prendre les décisions, d'autres manières de faire de la politique. Si, d'après eux, ils avaient à redéfinir ça, en partant d'une euh, feuille blanche, presque, pour imaginer l'idéal, qu'est-ce qu'ils dessineraient. Ce qui fait qu'à la fin de l'événement, on a, euh, en fonction du nombre d'ateliers qui s'est tenu, une, une dizaine, une vingtaine, une cinquantaine de schémas, de dessins, euh, qui représentent un autre type de gouvernance souhaitée par la population, et c'est à partir de ça qu'on passe à l'étape numéro 3 qui est euh, destinée aux, aux élus qui doivent euh, définir, dessiner à l'issue du sommet citoyen, euh, un, un plan d'action et un nouveau schéma de gouvernance, c'est-à-dire une autre manière de s'organiser, euh, une autre manière de, de faire fonctionner les institutions. Euh, ça c'est vraiment important, moi je suis designer de formation, euh, c'est quelque chose qui vient profondément du, du design, c'est-à-dire représenter les choses sur un schéma, euh, montrer comment ça fonctionne et, euh, et, et surtout essayer d'avoir une cohérence entre euh, les différents outils qu'on se propose d'utiliser. Donc, euh, tantôt, euh, un, un, un conseil consultatif de quartier euh, avec euh, un complément, euh, un site web qui permet de, euh, aux personnes qui participent de, de, de, à ce conseil consultatif de, euh, de, de, de s'organiser. Puis aussi, euh, j'en sais rien, une une retransmission du, du conseil municipal en ligne, euh, etc. etc. Donc, euh, tout ça, ça, si jamais c'est juste accumulé euh, sans, sans, sans qu'il y ait de cohérence et sans que ça rentre dans un nouveau schéma de gouvernance, euh, notre conviction et notre observation, c'est que ce n'est pas efficace. Donc, on commence par définir un nouveau schéma de gouvernance et ensuite, étape numéro 4, on propose un dispositif technique. C'est-à-dire que c'est à ce moment-là qu'on se pose la question des outils, euh, des méthodes qu'on va mettre en place, pour mettre en œuvre, pour, pour concrétiser le nouveau schéma de gouvernance qui a été défini à l'aide des, des citoyens. Donc cette étape de dispositif technique, l'idée c'est que et les services de la collectivité, et les forces vives du territoire, et les élus évidemment, réfléchissent ensuite à la manière de, de mettre des outils concrets sur, pour, pour mettre en œuvre le schéma de gouvernance. Étape numéro 5. Une étape qui est importante, c'est de se poser la question de l'essaimage et de l'appropriation citoyenne, c'est-à-dire de réfléchir à une stratégie d'information et d'implication, voire même de formation d'un maximum de citoyens pour rentrer dans ce nouveau schéma de gouvernance. Euh, L'idée, c'est d'avoir derrière un portage politique fort et d'avoir euh, des élus euh, avec même, pourquoi pas, d'autres personnes euh, engagées dans la société civile euh, qui, euh, qui lancent euh, une... Euh, j'ai pas envie de dire un pavé dans la mare, mais en tout cas qui, qui font du bruit, euh, qui portent politiquement de manière très forte la démarche pour euh, pousser un maximum de citoyens à s'impliquer. Et là aussi, avec, pourquoi pas, des, des, des manières créatives d'aller chercher les, les citoyens qui, d'habitude, sont difficiles à aller chercher. Je pense particulièrement euh, euh, aux plus jeunes, je pense aussi euh, aux, aux personnes qui sont actives avec des enfants et qui n'ont euh, pas le temps d'aller. Euh, d'habitude dans des, des, des instances participatives. Là, l'idée c'est de réfléchir à la manière d'aller capter aussi cela. L'étape numéro 6, c'est une étape euh, d'expérimentation et de mise en œuvre. Pourquoi ces deux mots euh, collés l'un à l'autre C'est euh, dans l'idée de, de bien définir le fait qu'on est dans de l'essai-erreur, on est dans de l'amélioration continue du dispositif euh, technique et euh, du schéma de gouvernance. C'est-à-dire que, évidemment, ça ne sera pas parfait du premier coup et donc, euh, l'idée c'est pas de, de jeter tout à la poubelle d'un coup quand il y a des choses qui ne marchent pas, c'est de l'améliorer au fur et à mesure, là aussi de manière collaborative. Euh, et enfin, euh, l'étape numéro 7, la dernière étape, finalement c'est présenté en ligne, mais ça pourrait être presque être présenté en boucle, parce que ça, ça vient boucler avec la première étape, c'est euh, une étape d'évaluation citoyenne, c'est-à-dire dès le début avoir défini des critères de réussite euh, que ce soit les citoyens qui définissent les critères de réussite et que l'évaluation soit faite sur les usages réels. Est-ce qu'il y a beaucoup plus de gens qui participent Est-ce que euh, y a des, ça, ça crée de la satisfaction Est-ce que ça crée de l'efficacité des politiques publiques Est-ce que dans la mise en œuvre, euh, on voit une différence euh, Ça, c'est des choses qui sont importantes sur l'évaluation et qui amènent forcément euh, à se reposer la question euh, du, du diagnostic de ce qui existe, ensuite, de euh, pourquoi pas, d'autres événements d'organiser pour... Peaufiner le schéma de gouvernance, peaufiner les outils et le dispositif technique, euh, repenser la manière dont on va chercher les, les citoyens, euh, et puis continuer à l'expérimentation et la mise en œuvre. Ça, c'est quelque chose que c'est la démarche qu'on propose. Il faut bien voir que le collectif Démocratie Ouverte euh, ne veut pas être, euh, ne veut pas répondre à des appels d'offres et être dans euh, de la prestation à l'intérieur de chacun euh, de ces, euh, de, ces euh, de ces sept points. C'est-à-dire que nous on pose ce cadre et on référence des acteurs qui sont capables de répondre à l'intérieur euh, à, à, à ces différents euh, types de, euh, de, de, de prestations à mettre en œuvre à l'intérieur. L'idée c'est de pousser aussi un maximum à ce que ça soit fait sur le territoire, que ça soit fait par les citoyens, que ça soit fait par les services, par les élus, euh, et, euh, et là où c'est nécessaire, on, on est capable d'aller chercher des personnes euh, qui peuvent accompagner sur ces questions-là. On s'outille enfin, on, on aussi du référentiel, c'est-à-dire les outils, les méthodes, les différentes expériences, les acteurs viennent alimenter tout ça. Et puis, euh, on a évidemment l'idée de groupe de partage, mais j'explique je, je, ça plus en détail dans la slide d'après. Alors voilà, le référentiel, qu'est-ce que c'est C'est tout simplement une liste d'outils et de méthodes qui peuvent permettre d'aller vers une transition démocratique. Une liste d'acteurs de cette transition démocratique qui sont capables d'accompagner ou de, de montrer ce qu'ils font, de donner des exemples. C'est une liste d'expériences, d'échecs et de réussites. Et au-delà de la liste qu'on retrouve sur, le, sur la plateforme de Territoires europe sur le site, c'est aussi des rencontres organisées avec les acteurs, avec les porteurs de projets innovants, avec les personnes qui ont vécu les expériences de transition démocratique qui ont plus ou moins bien marché pour euh, créer, et, ça, et ça, ça, ça vient expliquer la deuxième chose, le groupe de partage, pour créer voilà, des groupes euh, d'élus de, euh, en transition, euh, qui euh, finalement se forment les uns les autres, qui échangent des bonnes pratiques, qui créent un réseau d'entraide, euh, et qui euh, vont pourquoi pas aussi visiter des territoires hautement citoyens, c'est-à-dire là où il y a des choses qui réussissent, voir sur le terrain, découvrir des expérimentations, euh, rencontrer les élus qui portent ça, ou les, ou, les, ou les personnes de la société civile qui portent ça, et puis, euh, un point très important, le dernier point, c'est il est essentiel de, de penser aussi la formation et le coaching euh, personnalisé euh, des, des élus. C'est-à-dire, euh, ne pas être uniquement dans la théorie, mais aussi faire vivre l'expérience de cette gouvernance partagée et aborder les notions extrêmement importantes qui sont celles de la posture avec laquelle on arrive dans la démarche, le cadre qu'on pose, le pouvoir... Comment la, le pouvoir se répartit Comment est-ce qu'on crée de la confiance euh, euh, Qu'est-ce qu'il y a derrière cette idée qu'on a vite abordée de schéma de gouvernance Ça, c'est euh, vraiment des questions extrêmement importantes sur, euh, sur la formation aussi euh, de ces acteurs de la transition démocratique. Voilà, c'était le, le cadre de ce qu'on propose, le cœur de ce qu'on propose à travers le programme Territoire hautement Citoyen. On a lancé un appel préalablement avec une définition de ce que c'est qu'un territoire hautement citoyen, qui est évolutive évidemment. Là, on pose un cadre de, de propositions d'accompagnement et donc on invite euh, tous les euh, élus qui, qui souhaitent rentrer dans cette démarche euh, à nous contacter, à, à venir nous voir euh, sur euh, le site de Démocratie Ouverte pour rentrer dans cette démarche, expérimenter avec la dizaine, la quinzaine d'élus qui pour l'instant ont manifesté un intérêt euh, à rentrer dans cette démarche. Voilà. Le, le site, c'est très simple, c'est www.democratieouverte.org.